Alors voici un, un nouveau dossier hein, que nous publions sur euh, Visionary Marketing, un dossier sur l'environnement de travail du futur, qui est euh, un dossier qu'on qu réalise hein, avec euh, CELSEON, qui est à la fois euh, des amis, des anciens partenaires de longue date et aussi maintenant un client. J'ai beaucoup de chance de travailler avec eux parce ce sont des pionniers en plus du... Euh, du poste de travail virtualisé, on se connaît depuis plus de 20 ans. Ce sont les gens qui ont introduit euh, Citrix euh, sur le, le territoire il y a, il y a déjà maintenant une vingtaine d'années. Mais maintenant, le, le, le marché a un peu bougé. Ils sont partenaires de VMware, un très beau partenaire aussi, et je suis très heureux de pouvoir euh, travailler dans, dans cet environnement. Alors Ce qu'on a voulu faire euh, avec euh, Eric Tavidian. En plus, ses initiales, c'est e oui, e ET, oui, ET, l'environnement du travail, IT. E donc, c'est un peu amusé. On a fait un, un visuel, on a essayé de jouer un peu avec Spielberg. Et on a créé donc une production, celle-ci, que vous retrouvez sur vizemktg.info. Slash /e ET, logique. Et on va parler d'innovation, d'IT numérique, de l'avenir, de l'environnement de travail. Et on ne va pas seulement parler de l'environnement de travail au sens poste de travail, ce qui serait logique pour Celséon, puisqu'ils font du poste de travail virtualisé, mais ce n'est pas, pas seulement ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de regarder la globalité, parce que finalement, l'environnement, de le travail du futur, c'est quelque chose qui, est, qui regroupe beaucoup de, de composantes différentes, hein, qui sont aussi bien des composantes organisationnelles, qui sont de l'organisation du travail, de l'innovation, et, euh, bien entendu, euh, de l'informatique, mais aussi euh, de la... des questions plus fondamentales sur la façon dont on travaille. Hein, donc, euh... donc, voilà quelques-uns des sujets. Alors, on en a déjà cinq. C'est pour ça que j'ai attendu un petit peu pour, euh, pour présenter ce dossier. Euh, J'en ai, euh, ai cinq pour l'instant euh, qui sont publiés, mais pff, on en a énormément dans les tuyaux parce qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de de contenu sur ces sujets qui sont passionnants. Alors d'abord, euh, pour les, les lecteurs de Visionary Marketing qui sont intéressés par le, le, le digital et, et l'innovation, euh, notamment technologique, on s'est posé une première question, c'est savoir si les métiers de, de l'IT, alors on dit plus informatique, mais non, il paraît que ça fait ringard maintenant, c'est un peu dommage, mais enfin bon, c'est comme ça, que les, les métiers de l'IT, euh, est-ce que les métiers de l'IT sont encore des métiers d'avenir Alors donc on a regardé ça, on a passé beaucoup de temps à regarder les études, à regarder les chiffres, et euh, c'est très contre-intuitif, parce qu'on ne parle que de digital, euh, c'est le, le, le truc à la mode, j'allais dire. Je ne veux pas en dire du mal, puisque je travaille dedans, mais euh, en même temps, euh, ça fait plus de 35 ans maintenant que je bosse aussi dans l'informatique chance d'être des deux côtés. C'est marrant parce que d'ailleurs il y a toujours eu cette dichotomie entre digital et informatique. On n'arrive pas trop à savoir pourquoi. Parce que finalement essayer de faire un peu du digital sans informatique ou de l'informatique sans digital. Puis d'ailleurs c'est quoi le digital <rire> C'est des questions qui ne sont, sont pas si simples que ça. On en parle tous les jours, on décrit tout ça et puis finalement on ne sait plus très bien. On tourne en rond et, et on entend tout et un peu n'importe quoi comme sur le coronavirus. Donc, euh, c'est reposer les questions fondamentales. Euh, quels sont les, les métiers du futur Et vous allez voir, la réponse est complètement contre-intuitive. Euh, L'informatique n'est pas morte. <rire> Loin de là. je peux vous dire. C'est même, euh, ça fait partie des métiers les plus recherchés aujourd'hui. Alors, on s'est posé la question de savoir pourquoi. Alors après, il euh, y a un sujet. Euh, vous allez voir, c'est un sujet récurrent. Parce que, enfin, forcément, c'est le sujet à la mode. C'est la Digital Workplace. La digital Workplace, c'est pareil, c'est comme le digital, c'est tout dire et n'importe quoi. Hein. Ça, ça recouvre le poste de travail lui-même, la collaboration, les outils de partage, les outils de projet. Enfin, on mélange un peu tout. Force est de constater que euh, c'est un concept qui plaît. Donc, comme, comme toujours en informatique, tous les six mois, on change de concept. Là, pour l'instant, on prend ce concept-là. Le, le sujet lui-même de la collaboration au travail et les lecteurs de visionary marketing le savent bien. Pour nous, ça n'est pas nouveau, puisque euh, j'enseigne là-dessus depuis même 2007. Alors, vous voyez, c'est vraiment, vraiment pas nouveau. Et, et même, on peut faire remonter ça aux années 90 avec le premier, les premières tentatives de groupware. Alors, euh, <coughs> j'ai profité de, du, du rapport l'écho pour essayer de faire un point euh, sur, le, sur ce sujet-là, et donc euh, je vous ai donné un, un rapport euh, assez précis de l'environnement de la digital workplace aujourd'hui, à la fois en termes de logiciels, mais surtout, surtout organisationnels, parce qu'on va voir, c'est là que ça pêche, et finalement, plus ça change, comme disait le poète, plus c'est la même chose. Alors, troisième article, c'est pourquoi toutes les entreprises doivent miser sur l'informatique. Alors j'ai eu euh, la chance et l'honneur même de, de, de, de pouvoir échanger ce week-end avec euh, Alain Lefebvre que je connais depuis de longue date maintenant, depuis... Poum, mon Dieu <rire> On va, on va, on va euh, jeter un vol public sur le nombre d'années, euh, puisque... Euh, Alain est un des fondateurs de, de SQLI. -E, enfin, il est même le fondateur de SQLI. -E. Et puis, euh, après, quand il a quitté SQLI, -E, il a fondé, fondé également un, un outil, de, une sorte de LinkedIn français. Je vais simplifier pour les, les gens qui n'ont pas connu cette époque-là, qui s'appelait Synergie.net. Et Synergy.net, c'était un... J'aimais bien Synergie.net parce que... Bon, D'abord, parce que j'aime bien Alain. Je trouve que c'est quelqu'un qui a qui a une belle vision et puis c'est quelqu'un qui est très énergique et qui a aussi euh, qui a apporté une vision sur ce marché euh, de la collaboration euh, professionnelle, B2B. Et synergie.net, il apportait quelque chose, euh, il y avait des événements et je trouve que c'était vraiment, vraiment bien vu. Alors d'ailleurs, euh, bonne nouvelle, je lui ai demandé euh, de, de contribuer là, il euh, m'a promis ça pour cette semaine, c'est un, un service rapide. De, de donner sa vision, justement, sur l'évolution des, des outils euh, euh, de, de networking euh, B2B. En fait, il n'y en a plus qu'un, c'est LinkedIn. Et donc, euh, j'attends ça avec impatience. Euh, donc, euh, euh, pourquoi euh, toutes les entreprises doivent miser euh, pourquoi je parlais de ça ben Parce que tout bêtement, on a pas mal ferraillé avec, euh, avec Alain autour de, du « IT doesn't matter » de Nicholas Carr. Bon, en même temps, on ferraille, puis en même temps, on est d'accord. Euh, il y a deux choses en fait. Il y a l'importance de l'informatique qui, qui est impérative à maîtriser et puis il y a la nécessité, de, enfin la, la possibilité ou non, et c'est là qu'on débat, d'obtenir un, un, un, un avantage concurrentiel qui est de toute façon déjà, et là je suis d'accord avec lui, de toute façon toujours très court dans le temps. Bon, ça c'est probablement pas nouveau. Euh, ceci étant... Je pense qu'il y a, et là c'est là qu'on diverge un petit peu, une évolution depuis 2002 et de l'article de IT doesn't matter. Nicholas Carr disait que ça n'était pas possible. Il prenait un exemple d'ailleurs dans les hôpitaux à l'époque, dans, dans, dans la santé. Et puis, et je pense qu'aujourd'hui, la, la situation s'est complètement inversée à mon avis en 20 ans. Et j'ai fait témoigner Eric Lavidan là-dessus qui nous donne son opinion. Alors après, on n'est pas obligé d'être d'accord. C'est vrai que je n'ai pas dit non plus que l'avantage concurrentiel était facile à trouver avec la technologie. Mais par contre, ce, ce j'ai donné un exemple avec le Thermomix, qui n'est pas du tout, du tout un exemple de société technologique, mais qui montre comment une boîte qui comprend bien comment fonctionne la technologie, et pas forcément avec des choses très sophistiquées d'ailleurs, qui arrive à bien les intégrer, comment on peut réussir à, trouver, à créer un avantage vraiment concurrentiel, sur son marché, et puis on a suffisamment d'exemples dans nos domaines, notamment chez les opérateurs, il y a des tentatives en ce moment sur les assistants euh, les vocaux par exemple, qui, qui montrent la, la difficulté de la barrière à l'entrée sur certains, sur certains sujets, ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, hein. j'entends parfois des critiques un peu acerbes et un peu rapides, c'est trop facile ça, il y a une barrière à l'entrée qui est considérable. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a changé. Alors, euh, l'innovation, euh, quatrième article, les critiques à l'égard des DSI. Alors, ça, c'est le, le truc qui change et puis qui ne change pas non plus. Depuis toujours, euh, on voit des utilisateurs critiquer euh, les DSI. Euh, moi, je me suis posé la question euh, avec l'équipe de Visionary Marketing est-ce que cette perception de l'IT par les utilisateurs était justifiée Est-ce qu'on a raison de critiquer de façon aussi, euh, parfois aussi acerbe, euh, nos amis euh, DSI. Et on prolongera d'ailleurs ces discussions là avec euh, les, euh, les, les camarades du, du métier qui sont euh, qu'on ira interviewer. J'ai bientôt euh, des interviews qui sont euh, prévues, notamment avec euh, Didier Povlak. Avec, euh, je, je vais bientôt contacter Frédéric Charles aussi. J'espère pouvoir interviewer bientôt. Puis dernier article que je voulais vous présenter, c'est les, les trois enjeux de la mise en œuvre de la Digital Workplace avec un, une très bonne intervention justement d'un DSI qui s'appelle André Way, qui est le, le CTO de Chantel en fait, et qui résume à mon avis très très bien euh, le, les, les, le défi de mise en œuvre d'une Digital Workplace. Alors on dirait les, ces défis-là, on les retrouve partout. Euh, ces défis euh, qui sont en fait des défis de maîtrise d'ouvrage, ils sont très très proches d'ailleurs de ce que je faisais euh, euh, il y a des années dans la mise en œuvre des systèmes d'information marketing et vente. Et, et finalement on retrouve toujours un peu la même chose et ça tourne beaucoup autour de la, de la conduite du changement. Mais ce qui est très, très intéressant c'est de voir ces, ces sujets là qui étaient plutôt sous-traités dans, dans, il y a 10, 15, 20 ans. Euh, qui étaient sous-traités dans les métiers où on mettait des coordinateurs de projet, hein, c'est ce que j'ai fait moi pendant plus de 20 ans, euh, eh bien, euh, on, on était justement des, des maîtrises d'ouvrage qui étaient un peu la, la, les, le derrière entre deux chaises. On ne savait pas trop si on était des informaticiens, on ne savait pas trop si on était des marketeurs ou, enfin, ou, des, ou des utilisateurs ou des métiers. Et puis en fait, euh, la réponse, c'était ni l'un ni l'autre, on était les deux. À l'époque, ça avait l'air complètement stupide. Aujourd'hui, ce sont des métiers qui sont très recherchés, comme quoi il ne faut jamais avoir raison trop tôt. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que les DSI sont en train de se reconfigurer autour de, euh, de ces métiers. Hein, euh, et voilà. Donc, euh, euh, dossier à retrouver sur slash vize-mktg.info/it. Euh, de temps en temps, je ferai un petit, euh, une petite apparition ici sur euh, le... Euh, sur LinkedIn, euh, sur, sur Twitter et autres, et, et, et Facebook. Et rendez-vous sur Visionary Marketing, bien sûr. Alors Il y a aussi le podcast, iTunes. Si vous n'avez euh, si pas envie de lire, vous pouvez écouter, euh, télécharger, vous abonner sur iTunes ou sur Android, sur Google, euh, Google Podcast. Euh, on est absolument partout. Donc, euh, vous pouvez trouver sur Burberry, sur euh, Spotify. J'en passe c'est des meilleurs. Voilà, à bientôt.